Yo, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster Le retour des vidéos Planet Coaster et pas pour rien Puisque après M.Colo Horror Show, bienvenue sur M.Colo Christmas Show Je suis très content puisqu'aujourd'hui, eh j'ai commencé un nouveau parc d'attractions Planet Coaster Qui va être très très très sympa euh, Puisque ça va être en rapport avec Noël Alors... Deux problématiques. La première problématique, c'est que je tourne cette vidéo alors qu'on n'est pas du tout dans la période de Noël, donc il y a des gens qui vont dire « Ah, M.Colo, c'est quand même vachement tôt. » Bon, écoutez, faire un parc, ça prend pas trois jours, donc je peux pas faire ça la veille de Noël, pour le coup. Deuxième problème, c'est que dans un univers que je n'ai encore jamais fait, à savoir dans la neige et euh, coaster euh, oblige, euh, vous savez très bien que les coasters ménage, donc il y a de quoi faire débat, mais... On va en parler, je vais vous présenter déjà ce que j'ai fait et je suis très très très content parce que euh, déjà ce début là est assez, est assez masterclass. Alors, enfin assez masterclass, je veux dire c'est déjà mieux que tous les euh, parcs que j'ai euh, fait euh, réunis, voilà. Euh, <rire> bon je sais pas si vous m'avez compris. Faites pas attention à ce qu'il y a là ici, c'est des petits euh, éléments de déco que je voulais pas perdre, voilà donc euh, c'est ici. Euh, au niveau de l'entrée, alors j'ai pas, donc le but du jeu c'est que le parc soit pas non plus gigantesque, alors on verra. Euh, faut pas qu'il soit gigantesque parce qu'il faut qu'il soit prêt pour Noël, hein. tout Simplement. Euh, donc dans l'idée dans l'idée voilà après pour le budget ça reste euh, illimité, on s'en fiche un petit peu, euh, soyons crédibles, mais pas voilà on s'en fout un peu. Donc au niveau de l'entrée c'est tout simplement à la base une petite maisonnette euh, en chaume, euh, si je dis pas de bêtises, une petite maison de village euh, de conte de fées d'ailleurs qui existe déjà euh, mais que j'ai customisé un petit peu en, en fin de compte à ma sauce. Euh, donc avec plein de guirlandes de Noël, j'ai mis des lumières d'ailleurs sur les sur les côtés, donc vous verrez ça, je vous montrerai de nuit euh, juste après. J'ai fait des petites barrières custom et c'est des barrières qu'on va retrouver absolument partout dans le parc euh, je suis assez content parce que c'est simple mais du coup c'est customisable à 100% donc je les place vraiment comme je veux j'ai acheté des petites guirlandes dessus euh, nous, avons, nous, avons, nous avons ici euh, les, euh, les pour l'entrée voilà tout simplement les euh, Bonsoir, je ne sais pas comment ça s'appelle euh, En anglais ça s'appelle euh, des turnstiles euh, Bon bref des tourniquets A <rire> droite on peut acheter nos billets tout simplement Donc les billets s'achètent ici euh... Ah oui alors oui j'ai oublié un détail J'ai oublié un détail, j'ai installé un mode Que euh, beaucoup vont reconnaître pour les, euh, pour les connaisseurs de euh, Planet Coaster Je vais pas en dire plus pour le moment Quoique si vous voyez il manque il n'y a pas les barrières de planet coaster pour les entrées d'attractions et en fait c'est un mode qui permet ça. D'ailleurs je remercie Baneif de m'avoir aidé. Ce qui fait que tout doit être customisé euh, de soi-même et c'est juste super cool. Mais j'avais oublié ce détail ici. Et donc là en gros il y, euh, y a des stands de points d'information. Et là il y a un stand de boisson de café. Mais on s'en fiche, hein, c'est pour le. Comme ça les gens consomment, mais on s'en fiche, c'est pour acheter des billets on va dire. Donc voilà. Alors l'entrée, on arrive ici. Comme dit, je vous montrerai de nuit juste après. Et on arrive sur la place euh, principale. Pas principal mais la place de l'entrée on va dire Avec euh, Alors aussi la petite fierté la petite subtilité c'est que Tout ce que vous allez voir Très simplement vous dites ça en tête même si c'est Simpliste hein. tout ce que vous allez voir tout a été Fait par moi sauf Tout ce qui est 3D donc genre ça tout ce qui est 3D, c'est pas moi. Et euh, un détail dans le restaurant là-bas que je vous montrerai juste après. Voilà. Mais sinon, tout, tout, tout, tout, tout a été fait par moi-même. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment sympa. Donc euh, voilà, euh, un petit, euh, comment on dit Avec des petits sapins. Voilà, un petit euh, truc décoratif avec des poubelles euh, qui sont camouflées. Ça permet, voilà, de, de ne pas abîmer de ne pas salir le parc. Euh, des bancs euh, ici et là. Et ici, un distributeur de billets. Avec des euh, pareil de nouveau, des tourniquets sécurisés, donc tu rentres par là et tu sors par là, comme ça, ça évite les problèmes. C'est un parc de Noël, j'ai pas envie qu'il y ait des agressions, j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes. Tac, donc voilà, ça pareil, c'est moi qui l'ai fait, avec une petite caméra de surveillance. Donc je suis assez content, euh, deux petits distributeurs de billets, parce que c'est vrai que les gens se plaignent qu'il n'y ait pas de distributeurs de billets. Donc voilà, c'est chose réglée maintenant dans ce parc. Nous avons ici des toilettes. Pareil toilette toilettes que j'ai fait moi même <rire> Je suis content Ah oui ça je suis content les gars Alors ça c'est ma petite fierté Alors bon c'est peut-être pas si fou que ça Mais je savais pas comment faire autrement Mais les éviers c'est pas mal non en vrai les... Enfin les éviers ouais et les robinets tout Ça ressemble à un zizi mais euh, c'est pas mal en vrai Donc là paf les toilettes tu rentres là paf Voilà bon y a rien derrière hein. Le but du jeu c'est pas de, de trop en faire Un petit sapin euh, juste ici C'est bien mignon c'est bien sympa Donc là il a encore rien Donc voilà ici c'est une petite attraction euh, Le Sun Taz Round La ronde du Père Noël, donc là interdit. interdit donc vous avez compris ce que c'était, c'est les traîneaux du Père Noël voilà, donc l'entrée c'est par ici tac, le petit bonhomme de neige des petites, voilà ça c'est 3D, donc ça c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est des petits reines euh, ça mon frère oh il est fatigué lui, hein. ah il est fatigué parce que je lui ai, je lui ai demandé beaucoup, la file d'attente donc file d'attente tranquille bilou tac, pareil la nuit il euh, y a des lumières, là vous les voyez ici, petit pingouin, je vais vous montrer ça juste après, hop, tac voilà, et on va faire un petit on-ride, si ça vous dit, pourquoi pas, voilà, bon, c'est tout bête, c'est tout rapide, c'est tout simple. Euh, hop, on se met sur le traîneau numéro 2, et on est parti, tout simplement. Rien de bien sorcier, c'est pas un truc de fou, hein. c'est, euh, comment on appelle ça euh, Alors oui, c'est pas un flat ride, c'est pas un coaster, c'est, pas un, c'est un kiddie coaster ou pas Parce que c'est pas vraiment un coaster, en fin de compte, hein. je sais pas comment on pourrait appeler ça. Euh, la subtilité du parc, c'est que je pense qu'il sera ouvert de jour et de nuit, voilà un petit pingouin sur la banquise à gauche, vous l'avez vu. Voilà, je suis assez content, ça monte. Ah regardez, hop là, de la neige, wouh Il pleut, il neige. Alors le but du jeu évidemment, c'est de ne pas attraper froid. Alors encore une fois, c'est assez controversé puisqu'on est dans un biome très enneigé. Et on va en parler parce qu'il faut un peu avoir d'imagination. Mais donc le but du jeu, c'est pas de se prendre de la neige dans la nuque, euh, sinon on tombe malade. Donc tout est calculé de sorte à ce que, regardez, paf on s'arrête. Paf de la neige, paf de la neige, paf de la neige. Et voilà, Là on s'en prend très peu, on a un petit élan de fraîcheur hein, Mais on en a pas dans, le, dans la nuque On se fait pas mouiller, on se fait pas scier ça Et puis voilà tout simplement Je suis assez content, c'est un petit truc vraiment euh, voilà, pour les enfants pour... Enfin c'est familial, on peut être Il euh, y a combien, il de... y a 4 places Non je me suis un petit peu enflammé, il y a que 2 places euh, Donc voilà ça va assez vite, je crois il y a 6 traîneaux au total Donc ça fait du 2x6, donc 12 personnes Qui passent assez rapidement Et puis euh, et puis voilà quoi hein. Oh excuse moi madame, attendez <rire> Attendez, est-ce que je peux. Euh, Madame, Madame, j'aimerais me mettre dans votre. J'aimerais me mettre dans vous. <rire> voilà, on va. Hop, ni ni connu. On va retourner ici, donc. Dans voilà. le. Dans le petit attraction. Hop! Donc ici la petite cabine, je tranquille, hein, je me suis pas cassé la tête, il y a son petit café, euh, une petite chaise ici comme ça il peut se poser, et puis voilà hein, je me suis pas cassé la tête pour l'intérieur, une petite vitre et tout, donc voilà, la télé je mettrai moi-même euh, les images, là pour le moment comme le parc n'est pas fini j'ai pas mis d'image, et puis la sortie qui se passe ici, là faut imaginer, alors pareil j'ai mis des trucs de, de sortie de secours, euh, il faut s'imaginer que euh, les gens rentrent ici, et que les gens sortent là. Malheureusement, Planet Coaster, on ne peut pas faire en sorte que ce soit fait comme ça pour, ce, pour ces rails-là, mais là, on peut s'imaginer que les gens sortent ici. Alors, dans le, vous verrez, quand il y aura les visiteurs, ce sera pas le cas. Les gens vont sortir là, vont faire un détour, ça va prendre du temps. C'est pas grave, on s'en fout. Moi, je veux faire un truc plutôt RP. Euh, donc, voilà le petit bâtiment. Euh... Eh, En vrai, le petit bâtiment, je suis content. Hein. La petite structure, elle, elle est sympa en vrai. Hein. Elle n'est pas elle est pas, pas compliquée hein, du tout, <rire> mais euh, elle fait le taf. L'avantage de la magie de Noël, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des gros trucs de fou. Et ça, c'est cool. Euh, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, ça, ça fait partie du jeu. Hein. Et du coup, je me inspir suis inspiré de ça pour faire, pour faire ça, hein, si jamais. Voilà, ensuite là, euh, nous avons ici... Euh, pour le moment, il n'y a pas encore de coaster, hein, vous l'aurez compris. Euh, ah oui, alors là, on a euh, un backstage, euh, vous l'aurez compris. Donc le backstage par ici, tac. Euh, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Donc là, c'est pour accéder aux toilettes. Là, c'est pour accéder à la salle des billets, là. Tac, tu vois. Et puis là, c'est la maison des employés. Paf, Tout simplement, hop voilà. Et hey, j'ai pensé à tout. Hein, le gars, euh, Je suis un, un petit peu parfait. Euh, alors, ici nous avons donc le euh, les euh, j'ai donné un nom à ce truc là. Santa's Chair, donc les chaises du, du Père Noël. Ah oh, putain, je suis inspiré de ouf moi. Donc, paf, l'entrée ici. Et ce qui est cool avec le mode qui enlève les barrières, c'est qu'il n'y a pas besoin de au début. Je voulais camoufler ça avec des ballons, mais c'est complètement con. Là, il n'y a plus besoin de camoufler parce qu'il n'y a pas besoin de faire des entrées de fou hein, pour certains euh, trucs. Hein. Euh, quand tu vas dans certains par attractions, euh, bah, même si c'est thématisé ou non, il euh, n'y a pas toutes les entrées qui ont des. des, des tu vois ce que je veux dire Genre là, tu, tu rentres par là, tu sais que c'est les chaises. Enfin, je veux dire, faut être débile pour pas comprendre que c'est les chaises. Attendez, je bois un petit coup mon café avant qu'il soit froid mmh. ah, Ça fait du bien. Donc voilà, regardez, il y a de la neige un petit peu par-ci par-là, c'est cool. Tu fais le tour du truc, tout simplement. On, on fait un on-ride Non, je rigole, on fait pas de on-ride. Et on arrive ici. Tac, alors la cabine J'en ai chié, on dirait pas, c'est un truc tout con, je pourrais le changer. En fait, je pense que je vais le verdurer pour camoufler les défauts. Hein. Euh, il va y avoir des buissons, des trucs comme ça, ça peut être pas mal. Mais j'en ai chié parce que, bah, faut savoir que les chaises, euh, elles montent, elles descendent, bah d'ailleurs. Là, non, elles vont au plus haut. Bah, faut pas que ça touche, quoi. Faut pas que ça touche. Ah, bah là, ça descend, je crois. Pas du tout. Ah, je connais vraiment bien le, le truc, hein, t'as vu ça mais voilà, faut faire gaffe, pas que ça touche. Faut que... Voilà. Donc là, c'est bon. Faut qu'elle, elle puisse voir aussi. Alors, j'ai mis une petite chaise haute ici, comme ça, elle peut se poser, tout simplement, quand le truc est en route, parce qu'elle a rien à faire. Et puis, elle se met là, elle regarde, elle fait, ouais, tout va bien. <rire> voilà. Et puis... Euh... Oh non, je suis allé sur le toit. ah C'est bon. <rire> Et puis, on sort par là, tout simplement. Voilà. Ensuite... C'est pas fini, les amis. C'est pas fini. Ensuite, on va aller au niveau du restaurant. Nous avons... Alors là-bas, j'ai fait un sapin de Noël. Euh.. Je suis content et je pense que ce sera la place principale. Et puis là, c'est un sapin de Noël que je n'ai pas fait. Je veux dire, il est inclus dans le jeu, quoi. Avec plein de cadeaux tout autour du pain d'épices. Là, on est dans l'univers du pain d'épices. Très clairement, de toute façon, c'est Noël. Et donc, c'est un restaurant. Ce sera l'un des seuls restaurants qu'il y a dans le parc. De toute façon, ce ne sera pas un très, très grand parc. Et je suis assez content. Là, on a la maison des employés, juste ici également. Voilà, bonjour, madame. Et là, les gens ne peuvent pas accéder. C'est les backstage pour aller à la cuisine. Paf. Et là il y a une cuisine et justement parmi tout ce que je n'ai pas fait parce que j'ai tout fait en fait <rire> sauf la cuisine ici ce truc là j'ai chopé ça sur le workshop Et euh, c'est pas du 3D donc c'est vraiment ça a été super bien pensé euh, par contre j'ai un petit peu customisé ça à ma sauce euh, Là j'ai ajouté des petites euh, nourritures boissons. donc ça c'est du 3D évidemment ce n'est pas moi qui ai fait euh, Mais pour le reste c'est moi qui ai fait et donc là nous avons le, le restaurant mais on va y aller par l'entrée quand même hein. on, on va faire comme les gens civilisés vous voyez il y a des poubelles camouflées ici et là c'est pas dégueu donc c'est sympa et ça sera bien utilisé. Le refuge, j'ai appelé ça. C'est pas mal, hein. C'est le premier truc que j'ai fait sur euh, le parc. C'est le premier truc que j'ai fait. Derrière, il n'y a absolument rien. Pour le coup, c'est très très vide. Euh, donc, euh, je pense qu'il n'y aura pas un accès par là. Je pense que là, il n'y aura pas d'accès. Euh, je veux dire, les visiteurs ne pourront pas passer par ici. Euh, ce sera là le grand maximum, on verra. Euh, donc voilà, on va un petit peu regarder. On prendra de la hauteur juste après. Donc voilà, après, j'ai mis beaucoup d'éléments, de détails sur les murs. Hein. Voilà. Là, on peut imaginer qu'il y a un menu voilà, C'est sympa on rentre on a un petit sapin en pot D'ailleurs peut-être euh, euh, J'y pense peut-être Faire ça comme ça Qu'ils prennent un peu moins de place Et voilà on, le pot il est plus petit c'est pas mal en vrai comme ça. Voilà les chaises, bien sûr, et les bancs, c'est 3D. Vous, vous l'avez compris que c'est pas moi qui les ai fait, mais c'était moi qui les ai placés. Tac, tout bien. Les lumières, l'intérieur, c'est pas vide, vous voyez, c'est pas vide. Alors c'est très la même couleur, mais n'oubliez pas que c'est l'ambiance Noël. Et, et voilà, ce sera le, le petit horloge juste ici, le pain d'épices là. Euh, Kef Kef cold drink pour ceux qui auront la ref, bien sûr. Bien sûr, ceux qui regardent les vidéos, en fait, hein, tout simplement. Euh, voilà, et puis donc la cuisine juste ici, accès interdit, euh, sauf en cas de problème, bien sûr, c'est une issue de secours, n'oublie pas. Voilà, j'ai essayé de penser à ça un petit peu quand même, voilà et c'est un vrai restaurant, hein. c'est juste là derrière hop, extension de restaurant, juste là, paf, attendez pour vous montrer quand même, restaurant 12 voilà avec euh, absolument euh Absolument tout à manger il y a absolument tout à la carte. Hein. On est là pour faire de l'argent. La, <rire> et voilà, donc les gens, ils, vous verrez, les gens ils vont aller tout droit paf, dans le mur, ils vont disparaître. Donc voilà pour euh, le restaurant. Les détails aussi, je vais vous montrer un petit peu euh, vue d'en de, haut. Regardez, j'ai fait des détail euh, détails d'aération, je suis assez content. Alors ça, c'est 3D, évidemment. Voilà, mais du coup, c'est plutôt cool. Je vais vous montrer de nuit maintenant. Je vais vous montrer de nuit un petit peu euh, à quoi ça ressemble à partir de là déjà. Hop, on va mettre minuit. Paf, il est minuit sur novembre. Donc voilà les lumières un petit peu, euh, du rose par ici, du jaune par là, donc c'est les, les projecteurs là, c'est très discret, c'est très léger. J'ai compris qu'il fallait pas non plus éblouir. Euh, c'est pas, On n'a pas la même perception quand on est en hauteur que quand on est en vue TG de cam, évidemment. Et le plus important, bah c'est la vue TG de cam. Donc là, tu vois, tu t'imagines, là c'est juste parfait l'éclairage. Hein. L'éclairage, il est juste parfait. Donc on arrive ici, donc là, il faudra vraiment que je fasse euh, les intérieurs, les petites lumières... Euh, ah bah oui du coup c'est marrant, on voit les machins flotter dans le vide Bon bref, euh, voilà Tac, des petites lumières et là tu rentres dans le tourniquet Et là on est dans l'ambiance Ce qui est cool aussi, <rire> excusez-moi Ce qui est cool c'est que l'attraction a des lanternes lumineuses Et ça c'est cool Donc là vous voyez la file d'attente elle est aussi éclairée un petit peu Sans trop que ce soit éclairé mais voilà, après si vous avez des idées, encore une fois, vraiment les gars, euh, en commentaire, je compte sur vous, hein. je compte sur vous, euh, voilà, niveau éclairage, bah là évidemment c'est full éclairé, euh... enfin, c'est tamisé, mais c'est full éclairé blanc pour euh, éviter les problèmes, hein. on parle quand même d'argent, euh, les toilettes aussi, c'est éclairé juste au-dessus, évidemment, euh, je pourrais mettre des éclairages à l'avant du truc aussi, attendez, on va faire ça, on va mettre de l'éclairage à l'avant, hop, bon, ce qui est un peu dommage, c'est que ça va un peu casser le... C'est quoi ce bruit de cloche là hein Ah c'est ça <rire> Très bien. Euh, ouais ce serait peut-être un peu dommage. Alors peut-être si je fais... Euh... Ah je vais plutôt faire comme ça. Oui voilà. Je vais mettre ça juste au-dessus du panneau. Ce sera juste parfait. Attends ils volent pas dans le vide là Hop. Voilà ça fait genre... Mais tu te fous de moi ou quoi <rire> <rire> voilà, tac, comme ça ça éclaire gauche et droite. Voilà, c'est pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. Euh, bon, là, il n'y a pas d'éclairage encore, hein, je vous l'aurez compris. Euh, oui, alors la problématique, regardez comme il est beau le sapin. Il est beau le sapin. Et euh, pour vous montrer aussi l'intérieur du restaurant, comment il est bien éclairé. Voilà, oh, franchement. Est-ce que franchement ça donne pas envie de manger un coup là Non Je sais pas, mais là, là je vois déjà bien les gens. Alors sachant que les gens ne vont jamais s'asseoir ici, hein, c'est décoratif malheureusement, mais c'est ouf. Alors la problématique c'est ça, c'est euh, la neige et l'hiver. En fait, il faut partir du principe que euh, bon, c'est un jeu, c'est un jeu, et on, pour faire l'ambiance Noël, je voulais vraiment faire l'hiver, la neige. Bon, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais on est d'accord que déjà les coasters quand il pleut, quand il grêle, c'est un peu la galère. Mais alors quand il neige, j'ose même pas imaginer. Donc là, vu le climat, l'eau fraîche, glacée, vous voyez, on est vraiment dans la montagne. C'est pas juste la décoration du parc. Là, on n'est pas sur du euh, 10 degrés. Là, là, on est quand même sur un, un 0 degré euh, maximum. On est bien d'accord qu'avec un 0 degré, aucun coaster peut fonctionner. Bon, on est même en dessous de 0 degré. Là. Du coup, il faut partir du principe que je vais faire des coasters dans tous les cas. Vous l'aurez bien compris. Donc, on va partir du principe que euh, décora décoratif ou non, la neige, c'est de la neige. Mais il fait voilà il fait pas. Il fait bon. Donc on part de ce principe là. Hein. Les gens ils sont en short là, regardez, tac, ils sont quand même, ils sont quand même en short. On a le restaurant, bon il y a une porte hein, quand même. Hein. Donc euh, on peut fermer et réchauffer, c'est pas le problème. Mais voilà, il faut partir de ce principe là qu'il y a une petite euh, ambiguïté sur le climat. Euh, puisque ben bah, voilà, il... il.. fait froid d'ailleurs, on l'entend au son du jeu, hein. On sent l'air glacial, mais en fin de compte, voilà, il faut s'imaginer que si les coasters fonctionnent, c'est qu'il fait pas glacial. Voilà. C'est un petit peu le truc à prendre en compte. Euh, sinon, bah, on peut pas faire de coaster et c'est vachement con, quoi. Hein. Alors, regardez le mode, comme il est sympa, c'est qu'il permet, en fait, vous voyez, c'est qu'il y a rien. Voilà, c'est qu'il y a absolument rien. Il y a pas de fil d'attente, il n'y a pas de, de support, de trucs chiant. Et c'est à nous de tout faire. Hein. Et ça, c'est génial. Donc vraiment, merci à Banéif de m'avoir, euh, de m'avoir aiguillé. Voilà. Et ben en tout cas, voilà, je vous avais un petit peu montré ce que j'ai fait. Euh, je suis assez content. Donc, à voir un petit peu euh, comment ça va évoluer. Sachant que les limites du parc sont comme ça. Donc, on va plutôt aller euh, vers là. Mais sans faire un, truc, un, un trop grand truc. Moi, j'aimerais bien qu'à l'entrée du parc, quand on soit là. Hop. Quand on soit là. Ah, je verrais bien un coaster ici. Tu vois, évidemment. Un coaster derrière. Qui soit assez haut. Pas trop, mais voilà, qu'on le voit ici. Je verrais bien. Euh. Un coaster euh, là. Un coaster là, ici. Euh, et euh, après, euh, des petits flat rides aussi. Mais on pourra mettre un coaster là. Vous voyez Trois grands coasters. Enfin, grands coasters. Les trois grands coasters du parc. Ça pourrait être pas mal. Et je vais vraiment essayer de m'appliquer et tout faire pour que ce soit stylé. Donc voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé. Vraiment, je compte sur vous pour euh, le soutien. Maximum 2 euh, pouces bleus. Et voilà, vos commentaires très importants. Vos avis, vos conseils, vos astuces. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaine vidéo. C'était Mkolo, joyeux Noël, oui. bonne année, joyeux SPAC, ciao tout le monde